Il existe sur internet des communautés informelles, qu'on identifie par leurs pratiques, leurs opinions et leurs arguments. J'ai déjà pu parler dans une précédente vidéo de ceux qu'on appelle les Social Justice Warriors, qui seraient des sortes de militants progressistes ultra-radicaux. Dans cette vidéo je disais en gros que, ok, c'était pas bien d'être extrémiste même quand on défend des bonnes causes, mais que les Social Justice Warriors étaient plus dans la tête de leurs détracteurs que dans la réalité. Et quand je dis détracteur, je parle d'un certain type de personnes, et pas de... Je vais la refaire. Tous ceux qui se plaignent sans arrêt des méchants Social Justice Warriors, qui sont agressifs, pleurnicheurs, qui seraient des meutes de harceleurs. Ces gens se disent persécutés, et donnent envie d'être de leur côté. Mais quand on fouille un peu, on se rend compte que les vrais Social Justice Warriors, ça représente vraiment très peu de personnes. Si ils ont l'impression qu'il y a autant de social justice warriors, c'est juste qu'ils les confondent avec des militants classiques pas si radicaux que ça au fond. Ce genre de personnes, on pourrait les voir comme un opposé des social justice warriors. Ce serait alors des statu quo warriors. On peut définir les statu quo warriors comme ça. Des personnes qui s'opposent aux changements sociaux si ça remet en cause leurs croyances ou leur mode de vie. Des personnes qui ne luttent pas pour la justice sociale, l'égalité, mais contre les gens qui se battent pour l'égalité et le progrès social. Et vous allez me dire que c'est la définition des conservateurs, ça, pas besoin d'aller chercher un mot anglais compliqué, conservateur. Oui, mais il y a là une subtilité, qui est qu'ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme conservateurs. Souvent, ils se voient même comme des progressistes, des gens ni de droite ni de gauche, qui sont intelligents, qui réfléchissent, pas comme tous ces extrémistes qui réfléchissent pas, qui sont radicaux, et comme moi je suis intelligent <rire> Voilà, j'espère que vous voyez un peu mieux de quoi je parle. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble en pratique, voilà un extrait. Les femmes gagnent 30% de moins que les hommes en moyenne au même poste. Et j'ai pas l'impression de gagner plus qu'une femme. Les noirs se font vachement plus contrôler au volant. Et ça m'arrive aussi de me faire contrôler. C'est très difficile pour un couple gay d'adopter. Pour un couple hétéro aussi. Le harcèlement de rue, c'est... Moi j'adore me faire complimenter dans les la les rue. Les transgenres Ils sont... cherchent à se faire remarquer. Après, je vous rappelle qu'il faut séparer les personnes des idées, des arguments. Bon, les personnes, je les connais pas, c'est des êtres humains, ils ont le droit de le respect. Par contre, les idées et les arguments, ça, ça se discute. Je dirais même qu'il faut les comprendre et les critiquer. Un exemple, si je dis « ce que tu viens de dire, c'est raciste », je ne dis pas « tu es raciste ». J'aimerais que la personne ne se sente pas attaquée personnellement et puisse se questionner sur son argument. Genre euh, « ah bon ?» Pourquoi cette phrase que je viens de dire serait raciste Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas me gêner pour attaquer la rhétorique. Mais j'espère que personne ne se sentira personnellement attaqué. On essaie juste de discuter pour mieux réfléchir. Et puisque mon but n'est pas d'attaquer des personnes, je vais passer en revue les principaux arguments que pourraient sortir les status quo warriors. En essayant de pas être trop caricatural. Oui, parce que ce genre d'arguments, ils sont attrayants à première vue. Genre on se dit, ah, au fond, ah, il n'a pas tort. Hmm. J'ai sélectionné 4 arguments qui revenaient souvent et je vais essayer de vous montrer méthodiquement pourquoi, à mon avis, ils ne sont pas tenables. Here we go. Moi, je m'intéresse à la politique, mais je suis pas politisé. Je suis même apolitique. Je pense que les gens politisés, ils restent trop dans leur idéologie et du coup, ça devient des extrémistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la réalité de manière neutre. On commence par un facile, cette croyance en une neutralité politique, qu'on pourrait atteindre... comme ça. Parce que ça nous fait plaisir d'être objectif. Pas comme c'est dangereux extrémistes Déjà, il faut se rendre compte que extrémiste, c'est un mot, on sait pas ce qu'il y a derrière, mais on sait qu'on n'aime pas. Donc dire, je suis contre les extrêmes, c'est bien, mais ça ne dit pas grand chose. On a vaguement une idée de ce que c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait une théorie politique très sérieuse qui parle de l'extrême-centrisme C'est une théorie qui vient d'historiens qui ont remarqué que dans les périodes d'instabilité politique, la stratégie de certains politiciens ressemblait à celle d'extrémistes. Ils refusent le débat démocratique, ils ne veulent plus qu'il y ait des avis divergents. Pour sortir de la crise, ils se mettent à voter un coup à droite, un coup à gauche, mais toujours en appelant à la modération et au pragmatisme. Ce concept décrivait au départ des députés d'il y a deux siècles mais on croirait entendre une description des députés en marche. Au final, on se rend compte qu'il n'y a rien de neutre ou de pragmatique. Une politique est bien sous-jacente, en général libérale économiquement et soutenant un pouvoir autoritaire. Ils se revendiquent neutres, mais au final, ils soutiennent bien des choix politiques. Et par nature, c'est pas neutre un choix. Malheureusement, on aura toujours un filtre entre la réalité et nos représentations. Ce filtre, c'est bien ça l'idéologie. Elle peut avoir une infinité de formes différentes, mais elle est là. On peut essayer d'utiliser les outils de la pensée critique pour avoir un reflet moins déformé de la réalité. Mais faire complètement disparaître ça, surtout en politique, jamais. C'est une volonté qui est vraiment très très ancienne de vouloir juste sortir du débat et de faire la bonne politique. Une politique pragmatique. Mais je l'ai dit et je le répéterai, ça n'existe pas. Mais voilà, il faut bien comprendre que c'est une idée attrayante. Ça nous fait nous sentir plus malins et plus objectifs que tous les autres. Nous, on est dans l'esprit critique, et eux sont dans l'idéologie. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans l'idéologie. J'ai un truc là. Ce qui d'ailleurs m'évoque le débat sur le rapport entre esprit critique et politique. Est-ce que la pensée critique, la zététique et l'autodéfense intellectuelle, ça amènerait plus à une politisation de gauche ou de droite il faudrait une vidéo complète sur le sujet et d'ailleurs Tzitzimit l'a fait mais vous pouvez aussi voir un article que j'ai écrit sur mon blog les liens sont dans la description on a souvent tendance dans l'esprit critique et dans l'extrême-centre à dire qu'il faut se séparer des idéologies qu'il vaut mieux de la libre-pensée où on créerait nous-mêmes nos idées tout seuls avec notre raison à nous mais comme je l'ai déjà dit personne n'invente vraiment rien en philosophie ou en science lire un auteur, s'intéresser à telle ou telle idéologie c'est pas forcément s'arrêter de réfléchir. Si on le fait bien, c'est même le début de la réflexion. Il faut pas avoir peur de s'intéresser à un auteur qui défend une certaine idéologie. Ouverture d'esprit. Par exemple, dans ma vidéo sur l'histoire de la pensée critique, j'ai fait appel à plusieurs auteurs. Je les ai cités parce que je pense qu'ils avaient tous quelque chose d'intéressant à apporter. Mais ils défendaient un tas d'idées différentes, parfois qui se contredisent. Sur plein de sujets, ils n'étaient pas d'accord du tout. Et j'ai voulu en parler parce qu'ils ont tous quelque chose à apporter à la réflexion. Tous. Et je fais ça d'ailleurs sur tout plein de sujets, avec plein d'auteurs différents. Autre chose avec cet argument d'être au-dessus des idéologies. Choisir de ne défendre aucune cause, c'est déjà un choix politique. Je vais vous montrer un exemple. Un statu quo warrior marche dans la rue. Il voit une personne en train de se faire agresser et tabasser par une bande. Il se dit d'abord qu'il pourrait intervenir. Mais il se dit au final que ce serait interférer et que c'est mieux d'être neutre, de ne pas prendre parti. C'est les extrêmes qui sauteraient dans la mêlée sans réfléchir. Et puis, de toute façon, on ne peut pas être sûr que c'est tel ou tel côté qui a raison. Dans le doute, c'est mieux de ne rien faire. La bonne journée, messieurs. C'est pour ce genre de cas qu'on a inventé la non-assistance à personne en danger. Et bien en termes d'idéologie, c'est à peu près ça être un statu quo warrior. C'est prétendre qu'on est neutre, alors qu'en fait, on valide implicitement un côté, celui du plus puissant. Je suis pas contre les féministes ou les antiracistes. C'est juste que quand je discute avec eux, ils ont de mauvais arguments. Et quand j'essaie de leur montrer, ils s'énervent. Alors, moi ça me conforte dans mon idée que ces gens défendent de mauvaises idées. Ça me paraît juste rationnel de ne pas les suivre. Quand je défends la science et l'esprit critique, je me retrouve à le faire avec toutes sortes de gens. De droite, de gauche, sympathiques ou pas. Souvent, ils sont plutôt sympathiques, hein, faut bien le dire. Mais des fois, c'est des statu quo, warriors clairement. Et là, je suis un peu plus dubitatif. Parce que l'esprit critique et l'autodéfense intellectuelle, ça sert avant tout à se défendre. Mais certains s'en servent juste pour se sentir plus intelligent que tout le monde. Ils oublient de se méfier du plus grand ennemi de l'esprit critique, l'excès de confiance. Ça se traduit par quelqu'un qui va avoir l'impression d'être lui dans la rationalité, et tout le monde autour de lui est irrationnel, même si ça veut dire euh, contredire la science. On appelle ça le point aveugle, et tout le monde y est soumis, ça dépend juste des sujets. Le point aveugle c'est très simple, c'est la tendance que nous avons toutes et tous à penser que nous sommes moins biaisés que les autres. Même ceux qui connaissent l'existence des biais cognitifs, qui savent à quel point nous pouvons être irrationnels, ont tendance à estimer qu'ils sont protégés de ces biais, alors que ce n'est jamais vraiment le cas. C'est pourquoi une personne intelligente et honnête a quand même besoin d'utiliser un protocole rigoureux pour être sûr que les conclusions auxquelles elle parvient n'ont pas été altérées par ses attentes personnelles ou par tout un tas d'influences contextuelles invisibles. On peut être intelligent, brillant, de bonne foi, et souffrir d'un énorme point aveugle. Je ne vis personne hein. Mais seule une démarche rationnelle de recherche systématique de l'erreur protège efficacement contre ce vice de fabrication avec lequel nous sommes tous venus au monde. Pour prendre un exemple que je connais bien moi-même, je vulgarise souvent la sociologie, ce qui m'a valu une haine de certains SQW, et vous allez vite comprendre pourquoi. La sociologie est une science qui cherche à décrire le plus objectivement possible les sociétés, les rapports sociaux entre les individus, de la situation de face-à-face -face aux relations internationales. Du coup, ça peut lui arriver de montrer des situations de domination, de rapports de pouvoir qui sont intériorisés pour devenir invisibles, et ensuite dévoilés par le sociologue. Alors là, c'est un type de sociologie parmi d'autres. Mais moi, c'est un genre que j'aime bien. En plus, tu peux t'en resservir dans les domaines du militantisme, mais à la base, c'est bien de la science. Ben ce genre-là qu'on appelle la sociologie critique, on entend souvent que c'est pas de la science, que c'est du militantisme blablabla. Bla bla. Alors, c'est pas le sujet du jour de répondre à ces critiques. Mais vous voyez bien la démarche il faut discréditer la sociologie critique, ou voire même la sociologie en général, parce que pour eux, ça ne rentrerait pas dans les cases de la vraie science, celle qui va dans leur sens. Ce réflexe de dire « ce n'est pas scientifique » est, selon moi, une mauvaise habitude qui découle de la manière dont on nous enseigne les sciences. Comme si la science était une sorte de statue grecque aux proportions parfaites, alors qu'elle est en fait le résultat d'un grand nombre de errements et de remises en question. Et cela met certaines personnes dans une situation d'excès de confiance, où elles vont trouver une sorte de valorisation sociale à « casser tout ce qui serait pas scientifique », avec parfois un petit ricanement méprisant. Dans ce genre de cas, on me reproche de manquer l'esprit critique. Alors que je pense, au contraire, que ce sont les statu quo-warriors qui sont en plein excès de confiance. Ils ne veulent pas voir tous les bons arguments qui existent, par exemple en sociologie critique, pour justifier plus de justice sociale. Oui, je l'admets, il peut y avoir de bons arguments à l'égalité homme-femme. Ce que je reproche aux militants féministes, c'est qu'ils n'en sortent jamais. Non mais en vrai, c'est possible. Il peut y avoir des moments où un militant sort un chiffre sans vraiment l'avoir compris. Ou alors, il a des bons arguments mais de bonne foi, il les a oubliés. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas entendu de bons arguments qu'il n'en existe pas. Peut-être juste que vous n'avez pas posé la bonne question au bon moment. Ou peut-être que vous n'avez pas fait l'effort de comprendre ce qu'on vous disait. Sinon quoi, il faudrait qu'en toutes circonstances, on puisse improviser une dissertation avec partie et sous-partie de toutes les raisons pour laquelle on défend une idée Et tout ça parce qu'un mec random est venu nous parler Clairement aucun militant, même le plus bienveillant, ne veut ça. Alors pitié, je vous le redis, il faut séparer les gens qui défendent une cause, de la qualité de leurs arguments, et de la qualité de la cause elle-même. C'est pas pareil. C'est justement ce qui a fait leur succès au SQW. Ils font des vidéos satiriques qui veulent parler des mauvais côtés des militants progressistes. C'est rigolo ce genre de vidéos, et ça nous fait nous sentir plus malins que les autres. Mais c'est là que le piège se referme sur nous. Free speech, common sense and putting facts over emotions. It might even give you a boost in confidence seeing how laughable the opposition is and how embarrassing they behave. There's no real political discussion going on here. The problem is that these creators are kinda caught between being entertainers and political commentators. You might watch a social justice the musical video because it's funny and very competently made, but it also delivers a very clear political agenda. And that's usually the problem with this kind of content. You come for the laughs and the entertainment, but what sticks in your head isn't necessarily a pro-right agenda, but an anti-left one. En voulant se marrer, tout en étayant un peu notre esprit critique, on finit par se faire manufacturer l'opinion, parce qu'on a baissé notre garde. Et beaucoup de SQW, notamment aux états unis défendent l'esprit critique, du moins en apparence. Ils se réclament rationalistes ou sceptiques, et usent donc de principes comme le rasoir d'occam ou le principe de réfutabilité. Sauf qu'ils le font, je dirais, de manière déraisonnable, avec le seul but de montrer que leur interlocuteur a tort. Comme si le débat, c'était un combat où il faut montrer absolument qu'on a raison. Il ne faut jamais se dire que le but d'un débat est d'avoir raison. Et il faut savoir utiliser les outils sceptiques avec parcimonie. Par exemple, il faut se servir de ces outils pour questionner les arguments, comme ceux qu'on voit passer toute la journée sur nos fils d'actualité, mais il faut surtout les utiliser sur ses propres opinions, ses propres préjugés. Et c'est là, je pense, que réside le point aveugle des SQW. L'esprit éthique, c'est avant tout pour questionner ses propres opinions. Ne l'oubliez jamais. Je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Pour moi, c'est fondamental que chacun puisse s'exprimer et prendre toutes les positions politiques possibles. Sinon, c'est quoi C'est la dictature Alors, celui-là, il n'est pas évident. Suivez-moi bien. Déjà, la liberté d'expression, c'est vrai que c'est important. C'est même une liberté fondamentale de la déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration qui prévoit aussi d'autres droits comme celui des consciences, d'opinion, de ne pas se faire persécuter, etc. Donc déjà la liberté d'expression, ça ne veut pas dire avoir le droit d'insulter ou de harceler, d'intimider des gens pour leurs opinions politiques ou religieuses. Déjà ça c'est dit. Les histoires à base de... Oh, de nos jours de toute façon, on ne peut plus rien dire. C'est souvent la même chose. Certains confondent liberté d'expression avec liberté d'insulter tout le monde. Mais alors où mettre la limite entre ce qui est acceptable et ce qui tombe dans l'illégal ou l'immoral La question de ce qui est normal ou acceptable dans le débat public a été théorisé par Joseph Overton et son concept de la fenêtre d'Overton. L'idée est qu'on représente l'opinion publique sur un axe entre d'un côté les idées vraiment inacceptables et de l'autre les idées consensuelles présentes dans la loi. Chaque idée sera au départ inacceptable et pourrait devenir un sujet de débat, et peut-être un jour, finir dans la loi. Alors là, on est vraiment sur une échelle très large, hein, parce que c'est l'opinion de la société sur un temps long. Et ça, ça devrait vous évoquer le concept du clivage gauche-droite. On en reparlera en dessous. -là. Pour représenter la gauche et la droite, on peut dupliquer notre axe comme ceci. Et on en arrive à la fenêtre d'Overton. Le champ du débat raisonnable va se trouver de ce qui est déjà dans la loi à l'acceptable. Le champ de ce qui est acceptable dans le débat, ce qu'on peut dire sans que ça choque tout le monde dès le départ, c'est l'ensemble des idées présentes dans la fenêtre d'Overton. Quelques exemples pour une idée d'aujourd'hui. Je veux réformer le système de retraite. Bon, ça, c'est pas nouveau, c'est plutôt dans la fenêtre. Je veux exterminer tous les roues. Ça, c'est plutôt inacceptable, ça va plutôt par là. Tous les animaux devraient avoir les mêmes droits que les humains. Euh, ça aussi, c'est en dehors de la fenêtre, et peut-être que ça le restera toujours, on sait pas. Bien sûr, on remarque que ce tableau est très dynamique. Dépend beaucoup de l'époque et de l'endroit où on se place. D'une manière générale, une même idée aura tendance à dériver vers la droite, mais c'est pas toujours le cas. À chaque fois que quelqu'un parle publiquement et dit quelque chose de choquant, il participe un tout petit peu à ouvrir la fenêtre d'Overton vers lui. Vers la droite ou vers la gauche et tout ça nous ramène à la liberté d'expression. Est-ce qu'on doit laisser tout le monde donner son opinion sur tous les sujets Est-ce qu'on ne devrait pas en interdire certains Là-dessus, je me permets de ressortir un auteur dont j'ai parlé dans l'histoire de la pensée critique, un certain Karl Popper. Il a théorisé le paradoxe de la tolérance, que je vais illustrer en utilisant la fenêtre de Verton. Mettons qu'on laisse toutes les idées et tous les discours proliférer et on laisse la liberté d'expression au max cette situation va permettre à plein de personnes intolérantes de s'exprimer, ce qui va ouvrir la fenêtre d'Overton à droite, et en même temps, par opposition, elle s'ouvrira progressivement à gauche. On aura alors des avis de plus en plus polarisés, de plus en plus extrêmes, des discours qui appelleront à de plus en plus de violence, de persécution et de harcèlement. Bref, des discours permettant de légitimer les discriminations et qui n'accepteront pas forcément le débat d'idées. Au final, les personnes discriminées auront petit à petit perdu leur liberté d'expression. Le paradoxe, il est là. Si on veut vraiment maximiser la liberté d'expression en général, il faut tolérer tous les discours, sauf les discours intolérants. Quand un statu quo warrior passe son temps à critiquer les progressistes, en traitant tout le monde de vilain SJW, il participe à discréditer tout mouvement qui se veut un peu progressiste. Ils participent par de l'intimidation et de la moquerie à créer de l'autocensure. Quand des gens passent leur temps à revendiquer plus de liberté d'expression, il faut se demander de laquelle ils parlent. La liberté d'expression en général ou seulement la leur Alors on va déconstruire cet argument en plusieurs sous-arguments, sinon ça va être trop compliqué à suivre. Non mais, la droite, la gauche, ça veut rien dire tout ça. Je pense qu'il faut juste réfléchir et être capable de prendre toutes les bonnes idées qu'elles viennent de droite, de gauche ou d'extrême droite. Alors là-dessus, évidemment, je vous renvoie à notre vidéo sur ce concept du clivage gauche-droite que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il s'agit pas de dire euh, « bon, je suis de gauche, euh, excusez-moi, je dois penser quoi euh, Les gars, aidez-moi » Non, bien sûr qu'il faut réfléchir à chaque idée, chaque argument, peu importe sa provenance et se faire ses propres opinions, ses propres avis. Mais cette opinion, elle va être située sur la gauche-droite. Et c'est tout, ça permet de le décrire. C'est un outil pour décrire, pas un truc qui empêche de penser. Dire à quelqu'un « tu es de gauche », ça ne veut pas dire « sur tous les sujets, en toute époque et en toutes circonstances, tu dois penser comme un progressiste ». Ça veut juste dire, euh, d'une manière générale, il semble que tu es plutôt progressiste. Cette idée de ni droite ni gauche, on remarque que c'est un vieux truc utilisé par les bonapartistes et les libéraux depuis des siècles. Deux familles politiques, classées en France à droite. Donc Quand on l'entend cet argument, en général celui qui le dit, il n'est pas très progressiste. Je suis d'accord pour changer le status quo, mais pas n'importe comment. Il faudrait pas que les choses soient sans dessus-dessous. Parfois, il faut juste laisser faire les choses et elles se régleront d'elles-mêmes. Voilà un autre trait qui caractérise les statu quo-warriors, cette croyance en un équilibrage idéologique. On croit que les mauvaises idéologies ont tendance à disparaître, donc il suffit de laisser le temps passer et on aura comme ça une sélection naturelle et qui fera survivre uniquement les meilleures idées dans la société. Alors non, parce que les idées, c'est pas des individus, elles sont plus ou moins attrayantes pour le cerveau. Sans faire un cours de neurosciences, on sait que les idées simplistes sont plus facilement virales. Donc faire passer une idée comme « tel groupe est méchant », c'est toujours plus facile qu'un message politique complexe. Ce qui est bien dommage parce que la réalité est très complexe et pleine de nuances. Donc ouais, à un moment donné, si les statu quo warriors étaient vraiment des progressistes, bah ben on les verrait vraiment militer quoi, changer les choses, essayer de convaincre, mais non. Vraiment c'est important à comprendre, si tu critiques tout le monde, si tu es contre tout, t'es pas en train d'exercer ton esprit critique, tu n'es surtout pas neutre, tu es en train d'attendre une solution parfaite qui n'existe pas. La seule chose que tu fais, c'est défendre le statu quo. Et c'est pas grave d'être conservateur ou de droite, c'est juste qu'il faut l'assumer. Si aucune réponse progressiste ne vous convainc, c'est que votre bonne réponse à vous, elle est conservatrice. Et pour les statu quo warriors, cette bonne réponse se trouverait toujours entre deux positions extrêmes. Par exemple, Pour l'immigration, des extrémistes pensent qu'il faut fermer complètement les frontières. Et d'autres extrémistes pensent qu'il faut complètement les ouvrir. Moi, ça me conforte dans l'idée que la bonne chose à faire est entre les deux. Certains disent que la Terre est ronde et d'autres disent que la Terre est plate. Moi, je suis pragmatique, je sais que c'est une demi serre Voilà, ça, on appelle ça le sophisme du juste milieu. Alors... C'est un peu caricatural, hein, comme exemple, et des fois, il y a même des bonnes raisons hein, d'être entre deux positions extrêmes. Mais dire ce qui est au centre est forcément mieux, là c'est du prêt-à-penser. Et d'ailleurs, en parlant de ça... Les féministes se plaignent du sexisme, d'autres du racisme. Bon, mais il y a 500 ans, d'accord, euh, d'accord, je dis pas, mais... Aujourd'hui en France, y a plus rien. Et puis, moi je sais ce que c'est le vrai racisme. Oui, parce que le vrai racisme, monsieur, c'est quand il... Bon, je vais arrêter là parce que je pense que vous avez compris l'idée. Les statu quo warriors passent leur temps à redéfinir les règles du débat. Comme ça. Parce que ça les arrange. C'est pas le sujet encore une fois, mais pour le racisme, on a quand même des penseurs qui ont passé leur vie à l'étudier, à y réfléchir de manière très précise et qui ont laissé tout un tas de textes. Et vous commencez à comprendre, je pense, qu'est-ce que va en faire euh, le SQW. Eux, ils s'en foutent de tout ça. Ils ont leurs préjugés, leurs anecdotes, et allons-y, euh, étalons notre inculture politique. Et je sais aussi ce que c'est le vrai sexisme. Parce que les femmes, elles le vivent, elles le ressentent, elles peuvent pas avoir du recul sur tout ça, alors que moi j'en ai du recul. En plus, euh, ma sœur est une femme, ma mère est une femme, ma femme est une femme. Et attention, hein, je dis pas que pour parler d'un sujet, il faudrait avoir tout lu, être directement concerné, sinon il faut se taire à jamais. Non, pas du tout. Le problème, c'est quand on prétend que des préjugés valent mieux que des études, qu'on n'a même pas lu, et qu'on dénigre ceux et celles qui nous font marquer que ce qu'on dit peut être faux. Là, c'est vraiment le problème. De toute manière, les militants féministes LGBT sont plutôt énervés on peut pas bien discuter politique avec ces gens-là. Ils réfléchissent plus avec leurs émotions qu'avec leur cerveau. Alors là, il y a deux sujets. Ces gens sont trop violents et la place de l'émotion en politique. Pour le premier, c'est une rhétorique assez pauvre qui consiste à pointer les membres les plus virulents d'un groupe pour discréditer les idées du groupe. On appelle ça le nut picking en anglais. Et là, j'en ai parlé plus tôt, il faut séparer les idées des personnes des arguments, donc que des personnes virulentes défendent une idée, ça ne peut pas discréditer l'idée. C'est plus facile, mais ça marche pas. En plus, dans toutes les communautés, il hein, y a des cons. Donc, euh, pointer du doigt juste ceux qui confirment nos préjugés pour pas avoir à argumenter, euh... Et pour le second sujet, joker, c'est un gros sujet qui va demander une vidéo entière et c'est justement le sujet du prochain débat d'opinion. Mais déjà il y a un truc que je peux dire, quand vous parlez d'un sujet politique avec quelqu'un, vous ne savez pas forcément l'affect que la personne met dedans. Vous n'avez pas eu accès aux mêmes informations que la personne en face, donc parfois ça peut vous arriver d'être en face de quelqu'un de stressé, de, de triste, d'énervé. Alors, on peut dire que c'est dommage, mais elle l'est toujours pour de bonnes raisons. Hein Rappelez-vous la rationalité. Et dans ces cas-là, on aura des gens qui n'auront pas envie d'être pédagogues avec vous, ou qui refuseront le débat, ou qui vous bloqueront si on est sur les réseaux sociaux. Alors, c'est dommage, hein. C'est dommage. Mais c'est leur droit. Et c'est pas forcément une volonté de vous censurer personnellement. Il peut même y avoir des tentations à manipuler avec cet argument-là de la censure. J'étais tranquillement en train de débattre avec quelqu'un, enfin, j'essayais de débattre, quand tout à coup, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je me taise. Bah, comme ça. On a voulu me censurer. Alors là, c'est peut-être un exemple un peu grossier. Mais il se trouve que c'est une vraie technique de manipulation de se faire passer pour une victime de censure. Parce que ça attire la sympathie. Tout comme il est condamnable et contre-productif de censurer des informations utiles pour le bien commun, nous devrions tout autant être vigilants quant à ceux et celles qui se font volontairement modérer ou qui inventent une censure qui n'existe pas afin de manipuler les masses par réactance. Attends, je comprends pas. Comment quelqu'un pourrait m'imposer son discours en criant à la censure Les expériences sur la réactance démontrent que non seulement la censure d'un discours accroît notre désir de l'entendre, mais plus encore accroît notre adhésion à sa thèse même sans en avoir pris connaissance. Tu comprendras peut-être désormais pourquoi les tenants d'une position extrême ne cessent de crier la censure. Plus ils sont censurés ou font croire qu'ils le sont, plus ils gagnent en puissance et en partisans. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur eux. Les statu quo-warriors sont dangereux. Ils se font passer pour progressistes, rationnels, objectifs, alors qu'ils ne sont vraiment rien de tout ça. Au contraire, ils défendent sans le savoir une idéologie dominante, conservatrice et arbitraire. Enfin, je dis sans le savoir, parce que beaucoup, ils n'ont pas une grande culture politique, ils sont peut-être un peu naïfs, quoi. il y en a qui savent très bien ce qu'ils font. Suivez la meute, jouez au plus malin tout le temps, et vous vous ferez manipuler comme tous les autres. J'aimerais pour finir vous faire un aveu. Je vous ai menti. Les statu quo warriors, c'est comme les IW, ça n'existe pas. Comprenez-moi bien, personne ne correspond à 100% à ce modèle. Ce modèle est faux. Et d'ailleurs, tous les modèles sont faux. Mais certains sont utiles. Je l'ai dit en introduction, à hein, des personnes qui correspondraient parfaitement au modèle, ça n'existe que dans les délires parano. En réalité, tout le monde a une part d'hooliganisme politique en lui, mais ça dépend des sujets. Tu veux dire que je ne suis qu'une caricature C'est pour ça que dans ma définition du début, je pouvais bien dire n'importe quoi, j'aurais jamais pu vraiment me tromper. Ou alors j'aurais dit un truc tellement flou que ça correspond vraiment à tout le monde. Faites gaffe avec les définitions, hein. on peut créer plein de catégories ad hoc comme ça pour cadrer le débat. Ad-hoc, ça veut dire « en vue de ceci ». C'est-à-dire que là, c'est des groupes qu'on recrée pour l'analyse. Mais en vrai, personne ne se définit lui-même comme ça. Personne ne se revendique « quo Warrior ». La sociologie peut travailler avec ce genre de cas pour parler en termes de pratiques sociales. Mais bon, en général, on évite. C'est surtout utilisé pour la réflexion abstraite, comme en philo. Et c'est ce que vous venez de voir, une réflexion sur certains types d'arguments qui pourraient venir d'un modèle typique de personne, mais je ne prétends pas qu'ils sont partout ni rien. Pour moi c'est plus intéressant de réfléchir sur ce genre de modèle que de prendre un individu en particulier et de s'en moquer. Ou de se poser la question, hmm, est-il fréquentable, est-il problématique Si on pousse la réflexion jusqu'au bout, personne n'est parfait, donc personne n'est fréquentable. Donc euh, ça marche pas. Alors continuons à faire notre autocritique à exercer notre esprit sceptique sur un maximum de personnes et d'arguments. Il faut se méfier de nous-mêmes, par exemple des moments où on fait deux points de mesure avec la manière de juger un argument. Et si on arrivait à un très haut niveau d'esprit sceptique, peut-être que ce serait ça au fond, la tolérance. Utilisez votre cerveau et soyez heureux.